C'est la vidéo sur la pilule et euh, pour être sincère avec vous, c'était la vidéo que j'ai le plus galéré à faire depuis le début de ma chaîne Niveau informatisation et synthétisation de celle-ci, c'était pas du tout la joie Finalement on va faire ça d'une façon simple avec un top 12 qui va regrouper les deux pilules Il faut savoir qu'il y a deux pilules, la première qu'on appelle pilule combinée, c'est la pilule estrogène progestative et la deuxième pilule qu'on appelle euh, familièrement micro-pilule qui est la pilule progestative. La différence entre les deux L'estrogène progestative a deux hormones féminines et c'est la plus utilisée en France. La progestative n'a quant à elle qu'une hormone donc l'hormone progestative est très très peu utilisée en France malheureusement. Bref, alors la pilule Comment ça marche C'est tout simple, et bien la pilule bloque l'ovulation en faisant croire à l'hypophyse que vous êtes enceinte. Pas con hein L'hormone progestative, son rôle est euh, d'épaissir la glaire cervicale et la rendre surtout impénétrable par, euh, par les petits spermatozoïdes qui se trouvent dans votre utérus, mais ce n'est pas tout. En appétissant cette glaire, euh, les spermatozoïdes ne passent pas, mais pas que, les bactéries aussi. Donc, finalement, la pilule a aussi un rôle de protection contre l'IST bactérienne. Mais ne vous emballez pas, elle protège rien contre les autres maladies telles que le sida ou autres. Donc, toujours le préservatif, protégez-vous. Elle diminue aussi l'épaisseur de l'andromètre. Et du coup, celui-ci est moins propice à l'implantation de l'ovule et diminue donc vos règles. C'est la paroi à l'intérieur de votre utérus. Et la micro-pilule dans tout ça Et bien, comme ça qu'on sort, en fait elle, fait, elle fait le même job. Voilà, voilà, maintenant que vous savez à peu près comment ça fonctionne, on va passer au top 12. 1. Hein Tout d'abord, être surveillé par un médecin ou par un gynécologue. Pareil pour la pilule combinée que pour la micropilule. Que ce soit pour l'une ou l'autre, vous devez être suivi, vous avez des analyses à faire, des prises de sang des analyses d'urine, et si votre pilule ne convient pas, ne la gardez pas, changez-la, dites-le à votre médecin ou à votre gynécologue, c'est très important. Le point numéro 2, c'est non, la pilule ne diminue pas la fertilité, autant pour la pilule combinée que pour la micro-pilule. Vu que votre pilule fait la même chose que quand une femme est enceinte, dire que la pilule rend stérile, et finalement, équivaut à dire que être enceinte transstérile. Point 3, les règles sous pilule ne sont plus indispensables. Un point que je tiens à souligner tout particulièrement, mais il faut savoir que les règles qui surviennent pendant l'arrêt de votre pilule, la semaine d'arrêt, ce ne sont pas de vraies règles. Elles sont seulement provoquées par l'arrêt de la pilule et l'endromètre qui se diminue. Si vous-même vous faites l'expérience, prenez votre pilule trois jours, arrêtez-la deux jours, vous allez avoir vos règles au bout du troisième ou quatrième jour. Ensuite, reprenez-la au bout de trois jours et réarrêtez-la de nouveau et vos règles vont se déclencher à chaque fois que vous allez arrêter ou oublier de prendre votre pilule. Et il n'y a aucun danger à n'avoir plus vos règles sous pilule, comme il n'y a aucun danger de ne plus avoir vos règles quand vous êtes enceinte. Résultat, si vous êtes enceinte sous pilule, vous aurez toujours vos règles. Ne vous fiez plus à vos règles. Je sais que là, je vais déclencher l'alerte rouge chez beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai. On peut appeler ça des règles artificielles. En gros, ces fameuses règles, elles servent juste à rassurer l'utilisatrice. Le point numéro 4, c'est pilule combinée plus tabac égale liaison fatale. Dans la pilule combinée, c'est l'estrogène qui est à l'origine des problèmes cardiovasculaires. Donc, pour les femmes qui fument, il est obligatoire et vivement recommandé d'utiliser une vu que dedans il n'y a pas d'estrogène. 5. Les maladies sous-pilules Vous avez dû entendre d'énormes débats sur les, euh, les faits néfastes de la pilule sur l'organisme. Moi je vous avoue que je ne suis pas scientifique, mais je vais vous lire un passage que j'ai lu dans le livre où j'ai tiré toutes mes informations sur, euh, sur la contraception. La première notion à retenir qui est importante, c'est à l'heure actuelle, on estime que le risque global de cancer chez les utilisatrices de la pilule combinée n'est pas supérieur à celui qui existe chez les non-utilisatrices. La pilule combinée peut légèrement augmenter les risques de développement de tumeurs non cancéreuses du foie, mais ces tumeurs sont si rares, une pour 3 millions de personnes, que l'effet de la pilule combinée est négligeable. Il en va même pour les tumeurs malignes du foie. Donc ce livre... Je vous en parlerai bientôt mais c'est un livre génial et si vous voulez encore plus d'infos sur tout ce qui est contraception, je vous le recommande. Je précise encore une fois que là je parlais de la pilule combinée et non de la micro-pilule qui elle euh, n'a pas les mêmes effets sur le corps vu qu'il n'y a pas d'estrogène. Tout le monde ne peut pas prendre cette fameuse pilule combinée. Alors, c'est déconseillé aux personnes qui ont trop de lipides dans le corps. Liés au risque cardiovasculaire. Ceux qui ont des graves maladies du foie. Les gens qui escaladent à plus de 3000 mètres d'altitude. Ceux qui souffrent d'hypertension, qui ont de fortes migraines. Ceux qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. Les personnes avec un diabète sucré. Et ben ça en fait du monde avec ces pilules combinées. Hein. Le point 7, c'est 21, 22 ou 28 comprimés. Faut savoir que toutes les pilules n'ont pas le même nombre de cacher dans la plaquette. Alors les plaquettes avec 21 et 22 comprimés doivent être prises 3 semaines consécutives puis une semaine d'arrêt puis 3 semaines consécutives qui est assez dangereux vu que pendant la semaine d'arrêt beaucoup oublient de la reprendre et au bout de 7 jours sans prendre la pilule l'ovulation recommence moi, par exemple, j'avais la pilule Lilou qui avait 28 comprimés, qui est une micro-pilule. Vous l'avez compris, celle avec les 28 comprimés, elle doit être prise 365 jours par an, c'est-à-dire toute l'année, sans interruption, ça limite les risques d'oubli et c'est souvent les micro-pilules qui utilisent les 28 comprimés. Le point numéro 8, c'est qu'on commence sa pilule le premier jour de ses règles et ensuite, on la prend tous les jours à la même heure, même si c'est décalé d'une heure ou deux, bah, ça... Modifier votre cycle, donc pour un résultat optimal, prenez-la toujours à la même heure. Mais ne vous prenez pas à la tête, j'ai déjà fait une vidéo sur comment ne pas oublier sa pilule, et dans le blog il y a un article avec plein, plein, tout plein de conseils de que faire si vous avez oublié telle ou telle pilule qui va énormément vous aider. Pas trop chiant ce petit truc quand même. Hein le point numéro 9, on va parler de la durée des règles artificielles sous pilule. Donc vous l'avez compris, si vous n'avez pas vos règles sous pilule, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même faire un test de grossesse tout en continuant et n'arrêtant jamais de prendre votre pilule. Même si vous n'avez pas eu les règles ou qu'elles sont décalées, recommencez votre plaquette le jour prévu. Ne l'arrêtez pas, ne la décalez pas, recommencez même si les règles ne sont pas là ou sont en retard. En numéro 10, je sais pendant mes règles, que faire eh bien ce n'est pas grave, enfin les 2-3 premiers mois souvent des fois vous avez des saignements, si vous saignez trop, si c'est inconfortable pour vous, allez voir votre gynéco. mais sachez que votre pilule même si vous saignez est quand même active. Numéro mmh. 11, les effets indésirables de la pilule sur le corps et ça je vous ai encore rédigé un article sur le blog, sinon la vidéo il y en avait pour une semaine entière là. C'est pas fini. Le point numéro 12 que beaucoup d'entre vous ignorent je pense et c'est le dernier c'est qu'on ne peut pas prendre tous les médicaments qu'on veut sous pilule. Là aussi je vous fais pas le listing sinon on en a pour une plombe. Et je vous invite à demander à votre médecin quand il vous les prescrit ou à aller voir un peu sur internet ce qui se fait, ce qui se dit attention à vous, euh voilà je vous fais confiance et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je l'ai filmée de cette façon puisque c'était plus facile pour moi avec toutes les informations que j'avais à vous donner j'espère que ce nouveau format ben voilà un petit peu différent vous aura plu euh, moi je vous retrouve la semaine prochaine c'est à dire dimanche prochain euh, sur le coup avec une vidéo sur le stérilé euh, je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo alors regardez si vous avez des infos allez voir les articles sur le blog à la compléter si jamais euh, je vous aime voilà, bisous, ciao